Hello les astucieux! Alors aujourd'hui, c'est recette de glace chocolat au lait. Une recette très simple, comme d'habitude. A tout de suite! Je commence par verser 250 ml de lait dans ma casserole que je viens chauffer à feu moyen. J'y ajoute 100 g de lait en poudre pour épaissir un peu notre liquide. Je verse 50 ml de lait concentré sucré. Je mélange et enfin je viens ajouter deux bonnes cuillères de cacao non sucré utilisez un petit tamis pour éviter euh, les granulés je mélange bien pour aromatiser je viens verser une cuillère à soupe d'arôme vanille vous pouvez utiliser aussi de la poudre de sucre vanillé je laisse refroidir et je viens verser le tout dans des moules comme ceci vous pouvez aussi utiliser des petites tasses à jeter et ensuite je viens congeler pour environ une heure de temps. Et voilà, ma recette de glace au chocolat est prête. Je vous dis à bientôt les astucieux, bye